Salut les astros Alors, euh, écoutez, on va faire une petite séance d'astronomie. Euh, Aujourd'hui, vous pouvez voir là-haut euh, la Lune. Voilà, donc euh, on va essayer de euh, regarder tout ça grâce au télescope, grâce également à euh, la euh, webcam. Allez, on se retrouve tout de suite. C'est parti Oh ben voilà le dispositif, donc l'ordinateur. Ici, on a la webcam avec le capteur CMOS ici. On va venir chapoter l'oculaire avec la caméra. Et puis, on va regarder ce qui s'y passe. Alors, pour regarder ce qui s'y passe, c'est simple. On va ouvrir, hop, non, on va fermer déjà le navigateur Internet, ça sert à rien. Voilà, on va ouvrir, hop, ici, l'appareil photo. Bon bah du coup je suis en webcam donc ce qu'il faut faire c'est ensuite aller ici pour faire reverse changer de caméra et là on va basculer sur la caméra donc de de l'oculaire. On replace le télescope grâce Bon alors ce qu'il faut c'est stabiliser ce truc pas très stable alors je reviens bon ben voilà j'ai mis du du gaffer, hein, de chaque côté pour que ça tienne donc ici du coup on a une image hop, de la lune donc, on va essayer maintenant de faire en sorte que ce soit clair Bon, mais je ne sais pas si on voit beaucoup, là. Mm -hmm. ouais, non, il fait, il fait vraiment très noir. Moi, je vais me mettre là encore trois jours avec la Lune, là, juste derrière. Bon, bah, écoutez, euh, les amis astronomes, euh, on, on s'est franchement euh, fait plaisir. Hein. Et puis, euh, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de 70 900.